A la fin de l'année 1942, les Allemands arrivent à Lyon et les premiers rassemblements de Juifs sont organisés. Transférés à Drancy en train, ces hommes, ces femmes, ces enfants sont déportés vers les camps de Pologne, de Lituanie ou d'Estonie par les 78 convois partis de France. La très grande majorité d'entre eux périra dans le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau, gazé ou exténué par le travail et les privations. C'est le cas de la petite Rita. Elle fréquente l'école de la rue Tourret et l'école des filles, l'école Maisonnier, puis le collège Morel dans le premier arrondissement de Lyon. En 1943, elle est emmenée à Nice avec son frère Léon. Nostalgique, elle tient un journal de jeunes filles. « Ô petite Normande au sourire énigmatique, en t'entreprenant je me déridais. Je m'imaginais un conte fabuleux où une fois peinte, tu m'aurais prise par la main en m'entraînant ainsi que ma famille et tout le Bataclan. Tu nous ramenais à Lyon, dans un char volant conduit par des oiseaux au plumage rutilant. Au lieu de se battre entre eux, les hommes ne feraient-ils pas mieux de s'aimer et de s'unir et de la guerre en finir Ne sommes-nous pas tous frères N'avons-nous pas tous le même père, juif ou chrétien On devrait s'aimer bien. En décembre 1943, de retour à Lyon, elle sera déportée avec son frère Léon, sa mère Suzanne et son père Jules pour Auschwitz, d'où ils ne reviendront jamais. Un mois plus tôt, en novembre 1943, Élie, Jacques et Janine Goldschmidt étaient eux aussi déportés. Leurs parents Félix et Émilie partiront avec eux pour Birkenau en Pologne. Ils vivaient dans le deuxième arrondissement de Lyon. Élie et Jacques suivaient des cours au lycée de garçons Ampère, Janine au lycée de filles Edgar Quinet. Aujourd'hui, lycée Édouard Herriot. L'ensemble de la famille trouva la mort dans le camp d'Auschwitz-Birkenau. Henri Bocara a 16 ans quand il est déporté pour la Lituanie. Il était né à Paris, avait vécu à Strasbourg et s'était réfugié à Lyon, puis à Tassin la demi-lune, où il vivait avec ses cousins. Sa cousine, Mireille, dit de lui. Henri était beau, intelligent, brillant. Je le dépassais d'une tête. Il me taquinait sans cesse. Il me faisait sortir de mes gonds. J'étais timide, renfermée. Il m'a obligé à me défendre. Il m'a appris à me battre. Henri ne reviendra pas des camps. Il mourra d'épuisement en Lettonie, après la libération, en 1945. Juliette Asson, comme Henri, a 16 ans au moment de sa déportation. Après avoir passé sa scolarité dans une école du 7e arrondissement de Lyon, aujourd'hui appelée école Gilbert-Dru, Juliette est raflée qu'au Gambetta, avec ses parents et son frère, et envoyé au fort Montluc. Elle est ensuite déportée avec sa mère Victoire et son frère Adrien. Elle reviendra des camps avec son petit frère et pourra ainsi témoigner. Là, à l'arrivée de Montluc, ils m'ont séparée de maman. Ils m'ont mis dans une cellule et ils ont mis maman dans une autre cellule. Et on savait que papa avait été arrêté. Papa avait été arrêté dans un café, place du pont, c'était une rafle. Et, et ils sont rentrés, deux ont voulu s'échapper, d'ailleurs ils ont été tués, c'était le 6 mars, et là ils ont ramassé donc euh, papa et certaines, et pas mal de personnes ce jour-là, et avec cette adresse ils sont venus bien sûr chez nous tout de suite à, euh, à l'appartement. Donc on savait que papa était arrêté, et maman, bien entendu, toute la nuit, à mon lu elle pleurait, elle me réclamait, elle me réclamait, elle pleurait, elle pleurait, elle voulait sa fille, elle voulait sa fille. Si bien que le matin, j'ai demandé au gardien de mettre ma main dans ma cellule. Et ils m'ont mis ma main dans ma cellule, mais c'est vrai que c'est très dur pour une mère. Elle voulait son mari, elle voulait ses enfants. Son père, en mars 1944, y est fusillé. En 1944, la fin de la guerre approche. Pour autant, le nombre de déportés augmente. Ils partiront majoritairement avec les convois numéro 77 et 78, alors même que les alliés ont déjà posé le pied sur les côtes normandes. Le convoi numéro 78, parti de Lyon en août 1944, ne passera pas par Drancy. À la différence des autres, il se rendra directement à Auschwitz. Raphaël Caraco, alors âgé de 17 ans et de cela. Raphaël vivait rue Villeroy à Lyon, dans le 3e arrondissement. Petit, il fréquente l'école maternelle de sa rue, comme son frère Gérard, puis l'école primaire et devient interne au lycée Lamartinière au Thérault. À l'époque, Raphaël est un bon élève. Il est très sportif. Au mois de juillet 1944, il est arrêté sur dénonciation à son domicile. Sa mère part alors à sa recherche dans les locaux de la Gestapo. Elle y est à son tour arrêtée. Ils sont alors déportés ensemble pour Auschwitz par le convoi numéro 77. À la libération des camps, il écrit Bien chère tante Rachel et toute la famille, je suis alité en ce moment et je suis malade dans un camp en Allemagne. Nous venons d'être délivrés par les troupes françaises le 7 exactement. Je peux donc dire que dans l'état où je suis, ils sont arrivés juste à temps. Raphaël, malade, mourra le 3 mai 1945 à l'hôpital de Reichlau en Allemagne, sans revoir la France ni sa famille. Très marquée, sa mère survivra. Elle sera très active de la Fédération nationale des déportés, la FNDIRP. Arlette a 4 ans quand elle est déportée pour Auschwitz avec le convoi numéro 77. Sa mère Rose, son père Roland, résistant, et ses grands-parents seront déportés avec elle. Son père rentrera seul et obtiendra, 10 ans plus tard, une carte de déporté politique pour lui et sa fille Arlette. Jean-Claude Heimann, strasbourgeois réfugié à Lyon, partira comme Raphaël et Arlette au mois de juin 1944 par le convoi numéro 77. Durant l'année scolaire, il prépare son bac option mathématique au lycée Ampère dans le 2 deuxième arrondissement de Lyon, mais il ne le passera jamais. Il est en effet arrêté au mois de juin à la synagogue Tilsit, puis déporté vers Auschwitz. Claude Bloch a 15 ans comme Jean-Claude Ayman quand il est déporté avec le convoi numéro 77. Orphelin de père, il est déporté avec sa mère. Sur ses relevés de notes du lycée Lamartinière, on pourra lire la mention « déporté politique ». Il rentrera, son numéro d'immatriculation B3696, tatoué sur le bras, et racontera l'horreur des camps. Donc on arrive, euh, ouverture des portes, hur -hur -hur -hur hurlement abonnement de chien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 Puisqu'il s'est avéré par la suite que pratiquement toutes les femmes qui avaient un enfant avec elles ne sont jamais entrées dans le camp. La majorité des femmes et des enfants seront dirigées directement vers les chambres à gaz, assassinées ainsi dès leur arrivée dans les camps. À la mémoire des 36 enfants des écoles, collèges et lycées de la ville de Lyon, jeunes victimes de la Shoah. les enfants déportés habitaient des Cines. Pourtant, Charles Eitmann, des Cinois, y est raflé en juillet 1944. Il sera déporté le 11 août par le convoi numéro 78, séparé de ses parents et de son frère qui mourront dans les chambres à gaz à peine arrivés à Auschwitz. Charles survivra quant à lui à cette déportation, devenant ainsi le plus jeune rescapé de France. À son retour, il avait 11 ans et demi, À la mémoire de Charles Eitmann, élève de l'école Jean Jaurès à Dessine, déporté parce que né juif. À Saint-Fond, l'ensemble des familles juives étaient d'origine séfarade. Elles étaient venues du Maroc, d'Algérie, pour travailler dans les usines construites après la guerre de 14-18. Entre 1942 et 1944, à saint fond 25 enfants juifs furent déportés. Près de la moitié d'entre eux faisaient partie de la famille Tuitou. L'ensemble des frères et sœurs fréquentèrent les écoles Jules-Vallès et Anatole-France à saint fond comme les jumeaux Isaac et Haïm. Le 30 juin 1944, la famille entière fut déportée à Auschwitz par le convoi numéro 76. Sept jours plus tard, huit des onze enfants trouvèrent la mort en déportation avec leurs parents. Le plus jeune, Maurice, avait trois ans. Marcel, l'aîné, mourut seul en Allemagne six mois plus tard. Seuls, Joseph et Henri Twitou revinrent des camps, ils avaient quinze et seize ans. Comme Charles Méchalier a 16 ans et suit des cours à la SEPR pour apprendre le métier de tailleur. Le 30 juin 1944, il est arrêté lors d'une rafle, puis emmené au Fort Montluc. Déporté pour Auschwitz, il jette du convoi une lettre pour ses parents. Elle est ramassée par un inconnu, retranscrite et envoyée. Mes chers parents, je pars en destination de l'Est. Je suis déporté à destination inconnue le 30 juin 1944. « Mille baisers à toi, ma chère maman, et à toi, mon cher papa, et à vous, mes chères sœurs, Yvette et Suzanne. Ne vous faites pas de mauvais sang, Dieu est avec moi. À bientôt. Votre fils, Charles. » Arrivé à Auschwitz, dans le camp de Manowitz, il travaille durement dans un groupe de travailleurs qu'on appelait les commandos. Un de ses ex-camarades, survivant, écrit à la mère de Charles. « J'ai connu en effet M. Michali. Il était au camp de Manowitz il a travaillé dans plusieurs commandos. Charles avait un bon moral. La seule idée de savoir qu'il n'avait pas révélé votre adresse le réconfortait. Au mois d'avril, il sera fusillé au camp de concentration allemand de Flossenburg. Zara Benatar avait 19 ans quand elle fut internée à son tour au Fort Montluc. Deux mois plus tard, elle est déportée avec sa sœur aînée Solange par le convoi numéro 59. Elles ne reviendront jamais des camps. Leur père, près de cinq ans plus tard, souhaitant prouver la mort de ses filles, multiplie les formalités. Roger Bénichoux témoigne. Maxi Librati, survivant des camps, habitant de Saint-Fond aussi. Je sous Bénichou Roger, déclare sur l'honneur avoir été déporté avec Mademoiselle Zara Benatar et Solange Je sous Oagnon, Maxi Soeur. Librati, certifié avoir été déporté avec Mademoiselle Je peux Zara affirmer que Benatar. je l'ai vue pour la dernière fois à l'arrivée au camp d'où elle a été dirigée vers les fours crématoires. Espérant échapper à la déportation, Yvette, Estelle, André et Gérard Partouche s'étaient réfugiés à Chamalières, en Auvergne. Cependant, l'ensemble des frères et sœurs furent déportés par le convoi numéro 66, le 20 janvier 1944. Dans ce même convoi, Elie et Raymonde Partouche, autre famille du même nom, étaient emmenés pour Auschwitz. Leur frère Edmond, membre de la Résistance, échappera à cette déportation, mais il mourra dans une explosion trois semaines avant la libération de Lyon. Françoise Cadoche, décédée également dans ce camp, travaillait à Lyon au moment de sa déportation. C'était en 1943, elle avait 17 ans. Son frère, Simon Cadoche sera déporté seul vers Kaonas-Reval en Lituanie. Il mourra en déportation un an après sa sœur, le 20 mai 1944. Il avait 20 ans. Autre Kadosh vivant à Saint-Fond, Simone reviendra des camps pour témoigner. Elle était la tante de Joseph et Simon Abergel, âgés de 7 et 8 ans, morts à Auschwitz. On arrive dans ce compartiment tout noir, dans ce wagon tout noir, tout affreux. Il faut un temps d'ailleurs pour que les yeux s'habituent. Et puis on se rend compte que le, cas, le, le wagon à bestiaux est archi plein. Que pour euh, se tenir assis, il fallait écarter les jambes et pouvoir s'imbriquer les uns dans les autres. C'était les derniers qu'on voit. On mettait autrefois 60 personnes, environ 60 personnes dans un wagon. Là, ça tournait entre 100 et 120 personnes. Tout le monde s'affolait, tout le monde criait, tout le monde hurlait, c'était quelque chose de... On ne peut pas décrire le voyage. On parle de la déportation, on parle de tas de choses, mais le voyage c'est autre chose encore. Je ne sais pas si c'est quelque chose d'insoutenable. À la mémoire des 26 enfants des écoles de la ville de Saint-Font, déportés parce que nés juifs, jeunes, victimes de la Shoah.